Je partout Un petit coin tranquille Où l'air serait plus doux Un endroit loin des villes On m'a dit que j'étais fou Que c'était pas mon style S'enterrer dans un trou C'est pour les imbéciles Pour rester dans le coup Je me faisais de la bile Mais je dormais debout Comme un jouet sans les piles et tout devenait flou, j'avais perdu le fil Alors j'ai mis les bouts, avant de partir en brille Je suis sorti des rails, pour fond de ma campagne J'ai respiré l'air pur, sous un chapeau de paille C'est moi, j'en suis sûr Oh, un vie, et eterna Non mais à quoi on joue On se presse, on s'empile On se traîne à genoux Devant tout ce qui brille On ne pense plus qu'au sous Et on devient débile On s'est cassé le cou Pour de la pacotille Et on se pousse à bout on se bouscule dans les fils On se bat pour des clous Que du stress inutile Et j'ai le sang qui boue La cafetière qui vacille Mon cerveau devient mou Il faut que je décanille, Je suis sorti des rails Pour trouver ma campagne J'ai respiré l'air pur Sous un chapeau de paille Loin du monde qui déraille Trouver ma compagne, ma belle dame nature On s'aimera j'en suis sûr, oh oui Advitam et Delam. Je veux planter des choux, rouler dans les jonquilles Voir du rouge sur les joues, des garçons et des filles Je veux courir comme un gnou, rire comme un imbécile Et boire un petit coup à la santé des fous enfermés dans les villes Je suis sorti des rails Pour trouver ma campagne J'ai respiré l'air pur Sous un chapeau de paille Loin du monde qui déraille J'ai trouvé ma compagne Ma belle dame nature On s'aimera, j'en suis sûr Oh oui Ad vitam